Taille tôt, taille tard, rien ne vaut la taille de mars Bon, je le dis souvent à mes stagiaires Pour avoir un petit peu un, un repère phénologique comme je dis C'est à dire que c'est autour du mois de mars que c'est bien de tailler En tout cas au plus tard, euh, juste avant que ça repousse Parce que c'est à ce moment là que la, les plaies de taille Seront les moins impactantes pour la plante Bon c'est une chose Le truc c'est que si vous êtes pépiniériste, que vous avez beaucoup de pieds-mères, que vous avez beaucoup de pieds-mères. Là, c'est qu'un échantillon. Là, j'ai plein de pieds-mères. Là, j'ai encore des pieds-mères partout. Donc, vous avez beaucoup de pieds-mères. Dixit, la vidéo où je calcule le nombre de pieds-mères que vous avez besoin. Vous avez donc entre autres des pieds-mères. Vous avez peut-être des arbres fruitiers, tout simplement, chez vous. Moi, personnellement, j'ai plusieurs vergers. Euh, avec des gros arbres, et des moyens arbres, et des plus petits arbres. Et puis je fais des trognes, et puis, je... bon bref, je fais beaucoup, beaucoup de tailles, vous l'avez compris, ok taito, taita, taïta, rien ne vaut la taille de Mars. En Mars, je greffe. Donc je ne peux pas être à tout tailler en Mars. C'est strictement impossible. Donc, taito taita rien ne vaut la taille de Mars. C'est un proverbe qui marche, qui fonctionne quand on n'a pas trop de plans à faire, ou qu'on n'a que ça à faire. Donc euh, voilà, donc, le petit conseil que j'ai à vous donner, c'est commencer euh, en gros en janvier, c'est pas mal, janvier, février, pour tailler, parce que de toute façon après, euh, vous serez toujours en retard autrement, surtout, donc ça c'est mon cas cette année, j'ai réussi, j'ai commencé à tailler en janvier, hein, mais en fait j'ai même pas réussi à, à finir de tailler tout ce que j'avais à faire, donc ça va venir au fur et à mesure, je vais terminer, mais en parallèle des greffes du coup.